En excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs représentants de la coopération internationale, Mesdames, Messieurs membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Mesdames, Messieurs les directeurs techniques, départementaux et de coordonnateurs des projets internationaux, Mesdames, Messieurs fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et de la fonction publique, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, La direction générale du ministère de l'Agriculture des ressources naturelles et du développement rural, est honoré d'accueillir aujourd'hui le Premier ministre, son Excellence Dr Ariel Henry, et les membres de son gouvernement de les Jardin du Marne. Le ministère de l'Agriculture a toujours été, dans le passé, l'hôte d'événements similaires. Toutefois, il s'agissait généralement des visites de courtoisie d'autorité de la première magistrature suprême qui n'a duré qu'un espace de ciment comme aurait pu l'exprimer notre célèbre écrivain Jacques-Séphane Alexis. Une autre façon aussi de dire que l'événement que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, de recevoir en aussi grand nombre les grands commis de l'État assorti d'un agenda d'adresser la problématique du secteur, n'a pas son précédent dans l'histoire de l'institution agricole. Pour nous qui sommes aujourd'hui les dirigeants de ce secteur, un tel événement a une grande signification. De la planification du développement de l'équipe actuelle au pouvoir, en dépit du contexte morose de la situation économique induisant une détérioration du système des finances publiques, il n'est pas question de ne pas prioriser ce secteur, combien important, qui participe à hauteur de 20% de la création de richesses nationales, créer un emploi sur deux, et compte pour environ 40% du niveau de sécurité alimentaire. Permettez donc, Monsieur le Premier ministre, que je vous remercie pour cette grande attention accordée au secteur rural. Remerciements qui s'étendent aussi à toute l'équipe gouvernementale qui vous a soutenu, voilà bientôt 18 mois, dans un contexte particulièrement très difficile. C'est aussi un honneur pour moi, en ma qualité de directeur général du ministère de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. La direction générale ose espérer que les fruits qui sortiront des échanges soient de sérieux prétextes pour permettre de poser des bases solides d'une agriculture moderne, positive, compétitive et rentable. Une fois de plus, je vous souhaite une bonne, heureuse et productive année 2023. Dans ce contexte socio-économique et politique relativement difficile, ça demeure une lourde responsabilité. Les attentes sont considérables dans le secteur et malheureusement les moyens sont très très limités. Euh, cette responsabilité, notre ministre Charlot l'assume au sein du gouvernement jusqu'à présent avec compétence, avec courage et avec perspicacité. En tout cas, j'ose l'espérer. Je vais inviter le ministre Charlot à me rejoindre pour nous présenter le contexte dans lequel s'inscrit le sous programme sectoriel de sécurité alimentaire dans le ministère à la charge. Salut tout le monde, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue au ministère de l'Agriculture. Mesdames, Messieurs, les ministres, bienvenue. Mesdames, Messieurs, les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs, les cadres de cette cérémonie, présents à cette cérémonie, les cadres des différents ministères, ou bien du ministère de l'Agriculture, présents à cette cérémonie, Mesdames, Messieurs, les représentants de la presse, parlée, télévisés et en ligne, Mesdames, Messieurs, je me réjouis d'accueillir pour la première fois, depuis mon accession à la tête de, du ministère de l'Agriculture, le premier ministre Ariel Henry, accompagné des membres de son, de son cabinet ministériel, pour la présentation publique du vaste programme gouvernemental de promotion et de protection sociale. En effet, Monsieur le Premier ministre, le ministère de l'Agriculture n'est que la porte d'entrée du secteur agricole. Il accompagne les agriculteurs dans les 10 départements géographiques du pays et intervient sur les 27 750 km2. Il travaille avec moins de millions d'exploitations agricoles et d'environ 52 000 familles de pêcheurs. Paradoxalement, cette population agricole qui fournit près de 45 des besoins alimentaires du pays est la plus vulnérable à l'insécurité alimentaire et à la faim. Cette agriculture, malgré cette fonction qui lui est dévoyée, est une agriculture de subsistance caractérisée, entre autres, par une faible production de travail résultant de la rareté d'intrants adaptés et des techniques de production peu modernes. Un patrimoine foncier, fortement menacée, une croissante, croissance, une croissante menace des catastrophes naturelles, sans oublier les, aléas, les principaux aléas climatiques. Malgré la contribution de plusieurs institutions internationales et des organisations non gouvernementales à la mise en œuvre du plan stratégique de développement d'Haïti et des différents plans de développement agricole, la participation du secteur privé reste mitigée et le financement du secteur par le gouvernement n'est pas à la hauteur des besoins. En dépit des contraintes et des faibles ressources allouées au secteur agricole, qui représente seulement moins de 10% du budget, celui-ci reste un secteur stratégique avec un potentiel bien plus important. Il est urgent de travailler à la relance de l'agriculture pour qu'elle soit plus compétitive afin d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population et réduire la dépendance aux importations, voire même dégager des excédents pour l'exportation dans des filières spécifiquement telles que l'igname, la mangue, le café, le cacao. Et j'ajoute aussi le Giromont, qui est un, aussi un produit d'exportation. Je me réjouis de votre présence, Monsieur le Premier ministre, et de celle des membres de votre gouvernement qui témoignent que l'agriculture et la sécurité alimentaire sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Le ministère souhaite que cette rencontre de haut niveau sera suivie des faits et, et contribuera durablement au développement de l'agriculture et à l'amélioration de la sécurité alimentaire dans le pays. Car la question de sécurité alimentaire n'est pas seulement un choix stratégique, mais plutôt une urgence nationale. Elle est considérée à, titre, à juste titre comme une nécessité permanente, car il contribue le fervent de la problématique globale de sécurité et de souveraineté. Je tiens à rappeler que cette visite est réalisée dans un contexte socio-économique extrêmement difficile, caractérisé par une récession économique, une instabilité politique persistante, un climat d'insécurité délitaire. Cette situation se trouve aggravée par un environnement international défavorable influence le cadre macroéconomique global du pays. Cette séance de travail est d'une très grande importance pour le secteur agricole car elle marque la détermination du gouvernement à travailler à la relance de la production nationale en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire. Elle est la continuité de plusieurs rencontres déjà réalisées sous le leadership du premier ministre sur le programme spécial de sécurité alimentaire. Suite à ces différentes réunions de travail, tout le ministère a été mobilisé pour élaborer un programme qui couvrira l'ensemble du territoire national, mais avec des concentrations de certaines actions dans les pôles de production agricole tout en recherchant la synergie et la complémentarité. L'objectif de cette rencontre aujourd'hui est de présenter les grandes lignes et de faire le plaidoyer de ce programme qui vise à accroître le niveau de l'offre alimentaire nationale en vue de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations les plus démunies du pays. Euh, la présence ici parmi nous euh, euh, cet après-midi du Premier ministre Ariel Henry, et là euh, le ministre de l'Agriculture vient, vient de le mentionner, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, témoigne euh, tout l'intérêt accordé au plus haut niveau de l'État au programme de, de, sécurité, de sécurité alimentaire. Je vais inviter le, ministre, le premier ministre, le docteur Ariel Henry, à prendre la parole pour nous présenter sa vision de ce programme et les attentes du gouvernement. Monsieur le premier ministre, En ce début d'année 2023, je veux commencer en souhaitant à chacun d'entre vous une année bien meilleure que celle qui vient s'achever. Je formule l'espoir que les actions que nous allons mener dans le secteur agricole nous aideront à diminuer substantiellement les risques de famine qui menacent un nombre trop élevé de nos compatriotes. Dans la mise en place des politiques publiques, j'ai tenu à commencer l'année au ministère de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du développement rural parce qu'à côté des problèmes de sécurité causés par les gangs armés, la production nationale et l'insécurité alimentaire sont deux préoccupations majeures pour le gouvernement. C'est donc avec intérêt que je suis venu participer à l'activité organisée aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture. Depuis trop longtemps déjà, des statistiques circulent sur l'insécurité alimentaire dans notre pays. On parlait, il y a peu de temps, de 4,5 millions de nos compatriotes qui ont des difficultés à subvenir à leur faim, c'est-à-dire qui n'ont pas de quoi manger à leur faim. Aujourd'hui, le nombre a augmenté et on parle de plus d'un million qui sera en insécurité alimentaire aiguë. Tous ces chiffres ne confirment qu'une seule et même chose. Trop monde dans le grand goût dans le pays. Nous allons avoir l'occasion de réfléchir sur le panorama que nous va nous présenter le ministère de l'Agriculture. En ce qui me concerne. Ce sont les multiples coups de téléphone que je reçois régulièrement de la part de concitoyens de différentes couches sociales qui m'exposent les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien pour se nourrir et nourrir leurs enfants. Face à ce constat, il est du devoir du gouvernement de veiller à ce que nos compatriotes trouvent en quantité suffisante et à des prix abordables des denrées qui rentre dans nos habitudes alimentaires. Cette question il nous incombe de l'assumer pleinement en faisant des plans et en nous donnant les moyens qu'il faut à cette fin. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur le support Nous ne pouvons pas compter uniquement sur le support des agences humanitaires, que nous remercions pour leurs actions, pour venir en aide aux plus démunis. Nous en profitons pour les convier à soutenir la production nationale en fournissant les entrées nécessaires, nécessaires aux paysans, machines agricoles, semences, fertilisants, renforcement des coopérations et des coopératives agricoles, etc., et en s'approvisionnant sur le marché local. Plus d'un dira que ce n'est pas toujours possible, mais si nous conjuguons nos efforts, nous y parviendrons effectivement. Haïti a la capacité de produire les aliments qui constituent la base de notre alimentation. Il n'est pas normal que nous soyons obligés d'importer des denrées que nous pouvons cultiver et que nous avions l'habitude de produire pour alimenter le marché local et même à exporter. Définitivement, la relance de la production agricole nationale doit être l'un de nos objectifs prioritaires pour cette année et pour les années à venir si nous voulons régresser, faire régresser, pardon l'insécurité alimentaire dans notre pays. Nous sommes isolés. Nous sommes capables de pêcher plus de poissons. Nous sommes capables d'ensemencer tout lac à l'étang. Nous sommes capables de plusieurs œufs, plus œufs. Nous sommes capables plus de poulailler pour le peuple. Nous sommes capables faire plus de patates, plus de pitiémi, plus de yam. Plus mon yoke, plus bon âme. Si nous mettons la tête ensemble, nous sommes nou capables de faire des paysans, plus cabrites. Et puis, nous allons réduire la dépendance dans nos bonnes bagailles. Paysans, paysans, frères qui en dehors avons besoin que nous pensions à vous. Faut que nous encadrer, yo, et faire plus d'investissements dans ce secteur. Ça. Si nous voulez vraiment changer figure paysanne, c'est manger qui baisser le prix manger. Aujourd'hui, je suis là pour comprendre et discuter avec les spécialistes en question agricole que vous êtes pour entendre les solutions que vous proposez en vue de combattre cette insécurité alimentaire et permettre à tous nos compatriotes de pouvoir manger à leur faim à des prix raisonnables. Je sais que beaucoup de gens cherchent à justifier cette inflation galopante sur les produits agricoles de première nécessité par l'augmentation des prix du carburant, par la faiblesse de notre monnaie nationale face au dollar ou par l'action des gangs armés qui bloquent les routes et perturbent la libre circulation des personnes et des biens. C'est vrai que tout cela doit être pris en compte dans nos analyses, mais je me demande également si certains n'en profitent pas pour faire des bénéfices exorbitants. Les spécialistes, les politiques, et même le commun des mortels, affirme que si nous accompagnons convenablement nos agriculteurs et si nous mettons à leur disposition les intrants agricoles nécessaires, nous pourrons obtenir des résultats spectaculaires. Il s'agirait de développer des cultures à cycle court qui peuvent dans les prochains mois disponibles sur nos marchés plus de denrées de base à des prix plus accessibles pour les petites bourses. Monsieur le ministre, je sais que votre ministère a organisé le mois dernier des assises sur la recherche agricole et l'agroforesterie. Je suppose que vous êtes déjà parvenu à mettre en place des paquets techniques que pourront utiliser nos agriculteurs en vue d'obtenir un meilleur rendement sur les parcelles qu'ils cultivent. Je crois que les fruits d'une recherche adaptée aux conditions précaires de travail de nos paysans et aux aléas climatiques auxquels notre pays est soumis peuvent augmenter leur productivité et contribuer effectivement à lutter contre la pénurie alimentaire. Mesdames, Messieurs, il est temps de nous préoccuper davantage du pays en dehors et d'investir des ressources supplémentaires dans le secteur agricole. Vente-nous depuis tout le temps, sinon un paysan lié. Il est temps de moderniser notre agriculture en vue d'obtenir de meilleurs rendements à l'État. À chaque sommet de la CAICOM auquel j'ai l'occasion de participer, les dirigeants des différents pays de la région ont déclaré obtenir des résultats probants de la diminution de leur dépendance des importations de produits alimentaires de base. Ils ont même décidé d'avoir des objectifs pour l'indépendance alimentaire de la région. En cette période économique difficile, marquée par la dépréciation de la monnaie nationale, nous pouvons rééquilibrer notre balance commerciale et notre balance des paiements en produisant plus et mieux. C'est possible. Et le gouvernement est déterminé à mobiliser les ressources qu'il faut. Pour que dans le courant de cette année, nous amorcions un virage significatif dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. J'aimerais qu'en publiant les statistiques agricoles, nous ayons la satisfaction de constater une augmentation importante de la production de certains produits. Moins quoi que nous pourrons joindre moyen dans quelques organisation internationale. Mais qu'on est, dans le jour nous avons supposé commencer à recevoir un soutien financier dans le cadre d'un programme, il y aurait les Food Shop Windows. Après ça, c'est justement pour aider les pays qui sont plus affectés par conséquence conflit entre la Russie et l'Ukraine, Haïti c'est des premier pays qui va bénéficier du programme pour permettre de nous mettre en place une série d'actions protection sociale. Les titulaires de plusieurs ministères qui seront impliqués dans ce projet sont présents aujourd'hui et j'attends leur input dans la conception et la mise en œuvre des programmes et projets. C'est un véritable combite moins souhaité nous organiser. Ce que nous allons faire doit servir de modèle. Je souhaite que le professionnalisme que nous mettrons dans la réalisation de ces projets puisse faire école. J'attends avec impatience de voir les résultats des activités envisagées et leur impact sur la réduction de l'insécurité alimentaire, sur les couches les plus vulnérables de la population et l'amélioration des conditions de vie de nos agriculteurs. Et cela grâce à l'augmentation de l'offre agroalimentaire et de leurs revenus. Je convie tous les acteurs étatiques à travailler en parfaite synergie et en complémentarité dans l'intérêt collectif. Bonne mesure, je vous remercie. Dans euh, l'intervention du Premier ministre, euh, il attend beaucoup, beaucoup de nous, beaucoup du secteur est comblé que nous nous mettons ensemble et nous faisons des efforts dans des situations extrêmement difficiles. Mais euh, il faut oser et c'est pour ça, je pense que le ministère de l'Agriculture va jouer un rôle central, un rôle déterminant dans la mise en œuvre de ce programme sous-sectoriel de sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, euh, la partie officielle de cette euh, cérémonie euh, touche à sa fin, on va entamer une deuxième partie et ça sera la partie technique euh, cette partie se tiendra à la salle des conférences du ministère le Premier ministre et les membres de sa délégation le ministre de l'agriculture la et les membres de son cabinet le directeur général et les différentes entités techniques euh, du ministère j'invite euh, le service du protocole euh, du ministère à accompagner le Premier Ministre